Euh, un petit mot pour vous saluer, pour vous remercier de votre participation à ce colloque. C'est une date importante pour nous, ce colloque. Le précédent colloque de la Fédération euh, a eu lieu en, 1900, en, en 2000, dire, 2018. Donc, ça fait quatre ans. Euh, en quatre ans, il s'est passé quelques événements qui nous ont perturbés. C'est un temps important pour nous que ce colloque notre notre mission en tant que salarié ou bénévole de, de la Fédération, c'est de réagir à des alertes pour lesquelles nous sommes sollicités. Mais c'est aussi de réfléchir à ce que nous faisons, à l'objet qui nous réunit, c'est à dire les maltraitances d'une manière générale. Un petit mot pour remercier très chaleureusement toutes les personnes salariées ou bénévoles qui se sont mobilisées pour organiser cette réunion, à la fois matériellement et euh, euh, en ce qui concerne le, le, le programme et le déroulement de cette réunion. Un mot pour saluer très chaleureusement les intervenants qui ont accepté de participer à ces, euh, à ces différentes, temps de, de, de cette journée. Alors, pourquoi ce thème des maltraitances institutionnelles C'est clair que l'actualité du début d'année a mis le, le projecteur sur cette question de l'origine institutionnelle de situation de maltraitance. Mais c'est vrai aussi que c'est le quotidien des bénévoles et des salariés qui sont confrontés au sein de la Fédération à des réponses à des alertes. Beaucoup de ces alertes viennent de situations institutionnelles, soit en établissement, soit également dans le cadre de services d'aide ou de soins à domicile intervenant au domicile de personnes en situation de vulnérabilité. Euh donc, euh, le déroulement général de cette journée est assez symétrique. Euh, je vais commencer par une petite introduction de cadrage euh, sur la thématique spécifique des maltraitances d'origine institutionnelle. Euh, Philippe a euh, introduit la table ronde qui va suivre immédiatement. Et cette table ronde va être essentiellement consacrée aux facteurs institutionnels qui peuvent soit rendre possible, soit au contraire protéger des maltraitances d'origine institutionnelle. Et donc, c'est surtout du côté des causes que cette matinée va se dérouler. En ce qui concerne l'après-midi, elle sera ouverte par une intervention de M. Aubry, qui est gériatre et qui est surtout ici comme représentant du Conseil national d'éthique, du Conseil consultatif national d'éthique et qui va parler des questions éthiques posées par ces maltraitances d'origine institutionnelle, et puis suivra une seconde table ronde. Et cette table ronde là sera surtout consacrée aux réponses institutionnelles aux situations de maltraitance, parce que l'institution, en l'occurrence, ce n'est pas seulement un facteur qui rend possible ou qui protège, c'est aussi un dispositif qui permet d'intervenir pour réagir ou pour prévenir ces mêmes situations de maltraitance. Et donc, ça sera l'objet de cette de cette seconde table ronde. Alors, pour situer un peu ce, cette thématique des maltraitances d'origine institutionnelle, euh, donc quelques points de repère. Euh, je vous propose d'aborder successivement Trois points. Un premier point un peu général sur la thématique des maltraitances institutionnelles, un deuxième point qui va annoncer un peu notre table ronde de tout à l'heure et une dernière partie brève concernant les réponses proprement institutionnelles. Cette question des maltraitances d'origine institutionnelle est nouvelle elle ne figurait pas jusqu'à présent dans les classifications internationales des maltraitances. Et euh, c'est le mérite de cette nouvelle définition qui a été préparée par la commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance, euh, d'avoir introduit cette dimension que les maltraitances pouvaient être d'origine institutionnelle. Là, j'ai repris sur cette diapositive ce que dit le document d'accompagnement de cette définition de ces maltraitances institutionnelles. Ce qu'il en est dit, c'est que ce sont des situations de maltraitance qui proviennent soit de pratiques managériales, soit de l'organisation ou du mode de gestion d'une institution ou d'un organisme gestionnaire, ou bien de restrictions. De restrictions, ça veut dire qu'ils touchent aux ressources disponibles. Et puis enfin, de dysfonctionnements qui peuvent également toucher le pilotage de ces institutions au niveau d'un territoire, qu'il s'agisse d'un département ou même qu'il s'agisse du territoire national dans son ensemble. Pour essayer de comprendre d'où vient ce thème des maltraitances institutionnelles, j'ai essayé de réfléchir sur la paternité de ce concept. Et il m'a semblé qu'on pouvait identifier au moins trois pères. Un père, je dirais, spirituel, un père intellectuel et un père biologique. Alors, le père spirituel, euh, c'est quelqu'un que peut-être vous n'attendez pas dans le champ des maltraitants. C'est Franz Kafka. Franz Kafka qui a écrit ce, ce, ce livre exceptionnel qui s'appelle Le procès, dans lequel le héros Joseph K., euh, subit un sort euh, extrêmement, euh, extrêmement redoutable, hein, puisqu'il est exécuté, donc, donc on peut parler de maltraitance physique. Il est exécuté euh, après un dédale de, de, de souffrances psychologiques qui sont euh, vraiment l'essence le, même euh, du procès, et euh, manifestement il se heurte à tout moment sur ses droits qui ne sont pas respectés. Donc il s'agit bien de quelqu'un de maltraité parce que comme on s'en rend vite compte en lisant ce, ce livre, Joseph K est quelqu'un de fragile. Le mécanisme de ces maltraitants, c'est un mécanisme qui est principalement administratif. Et c'est précisément à ça que Joseph K se heurte tout au long du livre. La fin, la fin de ce livre est sinistre, puisqu'il s'agit d'une exécution. Mais les exécuteurs sont deux j'allais dire de braves types, ce n'est pas vraiment le mot qui s'impose, mais de, de fonctionnaires qui sont là pour faire leur travail, et on leur dit d'exécuter Joseph K. En fait, ils n'ont pas une responsabilité individuelle dans l'affaire. Ils ne font que porter une mission qui leur a été confiée. Et puis, ce qui est à tous les moments, à toutes les pages de, de ce livre, ce qui est vraiment l'univers de, de, de ce livre, c'est l'obscurité, l'incompréhension, le, le mystère. Et au bout du compte, on ne sait pas qui est à l'origine de ces faits. Est ce que c'est la justice? Est ce que c'est le pouvoir politique? Est ce que c'est la société dans son ensemble? On ne le saura pas. Alors, il me semble que parler de Kafka, c'est aussi croiser quelque chose que disent les familles quand elles rapportent des situations de maltraitance d'origine institutionnelle. C'est qu'on n'y comprend rien, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment c'est possible. Euh, et je crois que ce, ce, cette dimension un peu mystérieuse, peut-être qu'on peut, euh, peut l'apparenter à cette origine. La paternité intellectuelle, c'est un des, de nos grands intellectuels qui est, qui, qui est mort euh, au début des années 80, euh, dans le cadre de l'épidémie du, du, du sida. Et Michel Foucault, vous savez, c'est ce, euh, cet intellectuel vraiment multidisciplinaire. Il était à la fois psychologue, il était historien, il était philosophe, il était sociologue. Et il a introduit un concept assez agressif qu'il a appelé biopouvoir. Pour lui, le biopouvoir... Euh, et, et il a analysé pour ça en particulier notre histoire et en particulier le, le, le XVIIe siècle. Le biopouvoir, c'est une manière d'organiser la société dans laquelle le pouvoir vise à encadrer euh, des personnes dont il a peur qu'elles puissent lui échapper, échapper à son contrôle. Et c'est un contrôle normatif, c'est un contrôle sur la base d'une norme, d'une référence qui s'impose et qui est exclusive de toutes les autres. Alors, il a beaucoup illustré cette dimension de la place, de l'hygiène, de la médecine dans le, le, le, le développement de la société. Et il m'a semblé que c'était difficile quand on regarde un tout petit peu en arrière ce qu'on a vécu pendant l'épidémie euh, du Covid et notamment li le lien entre cette épidémie du Covid hein, et les situations de maltraitance qu'on a vues pendant cette période, c'est difficile de ne pas penser à cette norme sanitaire euh, dont il n'est pas question de contester le bien-fondé. C'est évident que le, le Covid a fait des ravages. Je ne sais plus, 150 000 morts dans notre pays. Euh, au moins, euh, quelque chose comme ça, donc ce ne sont pas des plaisanteries. Mais au fond, on peut aussi dire qu'il n'y euh, avait pas que le Covid et que <coughs> d'autres risques euh, menaçaient <coughs> euh, les, les, personnes, euh, <coughs> -moi, les personnes vulnérables, euh, en particulier dans les établissements médico-sociaux. La paternité biologique, euh, c'est quelqu'un euh, dont, dont le, le, la vie a été assez remarquable. Stanislav Tomkevich c'est un, un pédiatre, c'est un pédopsychiatre qui a été actif dans les années 50 et 60. Et c'est lui qui, le premier, a reconnu explicitement que les institutions, dans le champ qui était le sien, dans le champ de compétences qui était le sien, celui des enfants, qui a reconnu que les institutions pouvaient exercer sur les enfants ce qu'il a appelé à l'époque euh, des violences. Et cette violence institutionnelle et cette attention portée à la victime de ces violences institutionnelles, en l'occurrence les enfants, c'est à lui qu'on la doit. Alors, je pense que euh, lui s'intéressait aux enfants, nous, ce qui nous intéresse, ce sont euh, outre les enfants qui dépassent notre champ de compétences, ce sont les adultes en situation de vulnérabilité. Mais je crois que cette idée que la violence institutionnelle peut faire des dégâts chez des personnes vulnérables, c'est à lui qu'on la doit. Alors maintenant, un petit mot pour vous situer ces violences d'origine institutionnelle. Le petit schéma que vous avez sous les yeux essaye de vous convaincre que quand on a connaissance d'une situation de maltraitance, cette situation que l'on voit comme une photographie prise à un instant donné, c'est toujours le résultat d'un processus inscrit dans le temps et qui souvent a été en œuvre pendant des semaines, des mois ou des années avant les faits qui nous sont rapportés. Il y a effectivement ce que l'on constate, c'est la chose qui saute aux yeux, c'est ce qui choque le plus, c'est tout à fait à la droite de ce schéma. Ce sont des atteintes, ce sont des dégâts, ce sont des dommages sur la santé physique, sur la santé mentale, sur la vie sociale, sur le bien-être, mais également des dégâts sur les droits des personnes, des dégâts sur les biens des personnes. Ça, il n'y a pas de contestation que c'est ce qui nous saute à la figure quand on a connaissance d'une situation de maltraitance. Mais ces dommages, ils ne viennent, ils, ils résultent euh, d'un mécanisme qui passe soit par des actions euh, volontaires ou involontaires qui provoquent ces atteintes, soit par une insuffisance d'action ou un défaut d'action qu'on nomme dans notre jargon négligence. J'aurai sûrement l'occasion de redire à quel point le mot négligence. Et malheureux. Négligence, c'est un mot qui, en français, veut dire que des professionnels prennent à la légère leur activité professionnelle. Et nous, qui avons l'habitude de recevoir des alertes et d'être confrontés à des situations de maltraitance, nous savons pertinemment qu'il est exceptionnel que des professionnels soient impliqués dans des faits de maltraitance parce qu'ils ont pris leur travail à la légère. Ça, c'est vraiment une exception. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Dans tous les groupes sociaux, il y, a des, il y a des atypies, mais c'est vraiment une situation d'exception. La plupart du temps, lorsque les professionnels sont en cause, c'est qu'ils n'ont pas pu faire mieux que ce qu'ils ont fait, pour des raisons qui nous appartient d'analyser. Et puis, tout à fait en amont, l'explication de ces mécanismes et de ces atteintes, ce sont des facteurs qui sont à l'origine de ces situations de maltraitance, qui les expliquent. Certains facteurs sont des facteurs défavorables, c'est à dire que quand ils sont là, la menace de maltraitance est accrue. Mais il y a également des facteurs protecteurs. Quand ces facteurs sont là, le risque de maltraitance est réduit. Et c'est important pour la compréhension. C'est important surtout pour la prévention, si on veut parler de prévention, de s'intéresser à ces deux catégories de facteurs sur lesquels on peut agir. Alors, pourquoi est ce que les maltraitances à caractère institutionnel sont encore aujourd'hui absentes des classifications internationales. Et parce que les classifications internationales que vous maniez tous les jours euh, et qui nous parlent de maltraitance physique, psychologique, euh, financière, qui nous parlent de négligence, de quoi elles parlent euh, par rapport à ce processus Elles parlent beaucoup des atteintes ce qui est tout à fait en aval et ce qu'on voit, qui est évidemment la porte d'entrée dans les situations de maltraitance, elle évoque un mécanisme parmi d'autres, qui est celui des négligences. Elle ne parle pas du tout des autres formes d'action qui sont à l'origine des maltraitances. Et il n'y a pas un mot sur les facteurs qui sont à l'origine de ces mécanismes et de ces atteintes. Or, quand on parle de maltraitance à caractère institutionnel, c'est du côté de ces facteurs, protecteur ou provocateur euh, qu'il s'agit. Et donc, euh, on voit bien que prendre en compte dans des classifications les maltraitances d'origine institutionnelle implique d'élargir le périmètre et de s'intéresser euh, en plus de ce qui existe aujourd'hui aux actions qui sont mises en œuvre pour provoquer ces atteintes et aux facteurs euh, d'influence de ces situations. Là, il y a vraiment un chantier important et compliqué euh, qui est devant tous ceux qui s'intéressent aux questions euh, touchant aux maltraitances. Alors, pour donner une idée de l'importance de ce phénomène, euh, j'ai regardé dans la littérature qui n'est pas extrêmement riche, consacrée à ce sujet. J'ai trouvé qu'il euh, y a quatre ans, euh, le groupe de la région, un groupe de travail de la région Europe, de l'Organisation mondiale de la santé, a analysé la littérature scientifique consacrée à la fréquence des maltraitances en établissement. En établissement, c'est un périmètre un peu plus restreint institutionnel. Hein, on est d'accord entre nous. On le verra au cours de cette journée institutionnel fait aussi euh, intervenir ce qui se passe dans des services d'aide ou de soins à domicile euh, où des professionnels interviennent euh, chez des personnes euh, vulnérables. Alors, euh, je crois qu'il y a eu une cinquantaine d'articles qui ont été analysés. Neuf de ces articles ont été jugés de, comme de qualité euh, scientifique suffisante. Et regardez la conclusion de ce groupe de travail c'est une vue d'ensemble de ce qu'on sait sur la question. Bah, la première donnée, c'est qu'on est incapable de dire quelle est la fréquence des maltraitances institutionnelles perçues par les résidents de ces établissements. Et la seule donnée sur laquelle les experts euh, auteurs de ce travail se sont réunis, c'est il y a des données concernant les professionnels euh, qui ont été interrogés et qui interviennent dans ces établissements et deux professionnels sur trois, intervenant dans des établissements qu'on dirait en France médico-sociaux, disent au cours de la dernière année, dans mon activité professionnelle, j'ai été à l'origine de pratiques maltraitantes et cette réponse là, on l'a entendue chez deux tiers des professionnels. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire de quantitatif sur le sujet. Alors, euh, j'ai essayé de regarder ce que nous, fédération, nous pouvions dire des maltraitances d'origine institutionnelle en reprenant les alertes qui ont été reçues en 2021, au cours de l'année 2021 par la fédération, soit directement par la plateforme, soit directement auprès des centres adhérents à la fédération. Et je me suis limité, évidemment, je salue Madame Vidal, euh, euh, évidemment, euh, je me suis limité aux situations dans lesquelles on avait la connaissance euh, de là ou des personnes mises en cause euh, dans la situation euh, concernée. Évidemment, si on a des informations euh, incomplètes ou obscures sur euh, les personnes à l'origine des maltraitances, c'est assez difficile de, de parler de l'origine de ces situations. <coughs> Euh, en ce qui concerne les situations de maltraitance en établissement, euh, j'ai supposé qu'on pouvait ou bien prendre en compte tout ce qui se passe dans un établissement, avec le motif que l'établissement est responsable de ce qui se passe dans ses murs, euh, quels que soient les événements. Et puis, euh, une autre hypothèse un peu plus, plus basse, qui a consisté à ne pas prendre en compte les situations de maltraitance dans lesquelles l'auteur des faits était extérieur à l'établissement. On peut discuter les deux hypothèses. En tout cas, c'est le, le, le choix que j'ai fait. Et ce que vous voyez, c'est que sur presque 9000 situations d'alerte répondant à ces critères au cours de l'année 2021, euh, on a pu identifier avec les critères que je viens de vous dire qu'entre 34 et 37 suivant les hypothèses retenues de ces situations, étaient d'origine institutionnelle. Alors, ce chiffre qui est de plus d'un tiers des situations, c'est la perception que nous avons, nous, au sein de la Fédération. Les données que nous avons ne sont pas nécessairement représentatives de la réalité. Il se peut que d'autres données émanant d'autres sources donne des, des, des chiffres un peu différents, euh, mais c'est ce que nous pouvons dire de mieux, il me semble, aujourd'hui, à ce sujet. Euh, je vais un petit peu plus vite sur cette deuxième partie qui, cette fois-ci, s'intéresse aux facteurs institutionnels. Donc, ce qui va occuper la table ronde. J'ai extrait du texte d'accompagnement de la définition des maltraitances qui est dorénavant inscrite dans la loi. C'est... Point de repère selon lequel institutionnel désigne des niveaux d'institutions différents. Ça peut être des niveaux très locaux, par exemple, des responsables d'unité, des responsables de services, des responsables d'établissement. Ça peut être des responsables territoriaux. Euh, on imagine, par exemple, une administration de tutelle, par exemple, un conseil départemental ou une agence régionale de santé dans un département ou dans une région, ou il peut s'agir d'une responsabilité plus large au niveau national lorsqu'il s'agit euh, de mécanismes qui résultent de choix politiques, euh, quels qu'ils soient. Euh, un point qui est bien précisé dans ce document, ce n'est pas parce qu'une situation est d'origine institutionnelle qu'elle exclut le fait qu'il y ait une responsabilité individuelle d'associer. Hein. L'institution n'a pas forcément l'exclusivité de la responsabilité. Euh, toujours dans ce document d'accompagnement de la définition, il y a une liste assez longue. Je ne la détaille pas parce qu'elle sera certainement reprise dans, dans les par les intervenants de la table ronde. Mais on voit que dans ces multiples euh, mécanismes à l'origine de ces situations de maltraitance, il y en a qui tiennent aux pratiques des professionnels. Euh, il y en a qui tiennent aux ressources disponibles dans les services ou dans les établissements. Il y en a qui tiennent à l'organisation de ces services ou de ces établissements, non, notamment l'organisation du travail. Je pense que c'est un point qui sera repris dans la table ronde. Et il y en a qui tiennent au management de ces services ou de ces établissements. Alors, chacun de ces thèmes est décliné en... En, en éléments d'illustration que vous pouvez facilement retrouver dans ce, ce, cet important document d'accompagnement qui explicite euh, cette origine institutionnelle. En plus de ces mécanismes, je dirais, élémentaire est un mot qui n'est pas très adapté, mais euh, principaux, euh, il faut également comprendre que ce qui se passe sur le terrain, dans un service, dans un établissement, dans un département, dans une région, c'est aussi le résultat de règles de fonctionnement plus générales de notre société. Et c'est difficile quand on parle d'origine institutionnelle de ne pas évoquer un sujet qui est au cœur des réflexions actuellement des professionnels, des établissements et des pouvoirs publics. C'est celui des mécanismes de financement, des aides, des soins et de l'hébergement. Un système dont vous connaissez la complexité, le compartimentage, euh, la faible visibilité pour les usagers euh, qui ont souvent du mal à comprendre qui paye quoi. Euh, un mécanisme qui n'anticipe pas que jour après jour, année après année, l'état de santé des résidents dans les établissements ou des personnes qui reçoivent des aides se dégrade. Euh, les responsables d'établissement pointent très régulièrement l'avancée en âge des résidents qui, entrent en, qui entrent en établissement, euh, ciblent le fait que les résidents qui rentrent sont de plus souvent des personnes malades. Elles ne sont pas seulement âgées, elles sont malades, elles sont dépendantes. Donc, les besoins sont de plus en plus lourds. Et évidemment, euh, l'accompagnement de ces besoins plus importants par des ressources plus importantes, euh, n'est pas au rendez-vous. Donc, il y a une question de financement, mais euh, il suffit d'écouter, d'ouvrir un journal ou d'écouter euh, euh, des nouvelles télévisées pour euh, voir que c'est un sujet qui est très présent dans l'actualité. Euh, Au-delà de cette question du financement, le financement, c'est un moyen. Il y a la question de l'action publique, la question de la politique, euh, la lutte contre les maltraitances est l'objet d'une politique publique dans notre pays, avec un ministère qui est en l'occurrence le ministère des Solidarités, qui en est explicitement chargé, avec une, une politique générale qui est jusqu'à présent une politique essentiellement orientée sur la réaction à des fins de correction, la réaction à des situations d'alerte. Je, je pense encore aujourd'hui, très très peu d'efforts sont consacrés dans notre pays, mais nous ne sommes pas les seuls à cette dimension d'amont qui est celle de la prévention, de la détection des situations de maltraitance. Alors, ce qui est très frappant, c'est que ces questions de nature politique sont débattues sans strictement, strictement aucun point de repère sur l'importance de ces phénomènes institutionnels dans notre pays. Nous ne savons pas ce que représente ce phénomène. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, mais ce sont juste les chiffres qui sont le reflet de ce que perçoit la Fédération. La Fédération n'est qu'un acteur parmi les autres et ce qu'elle dit ne peut pas être tenu pour un, un, une vue représentative de la réalité. Euh, donc, c'est très frappant et ma conviction, c'est tant qu'on n'aura pas une vue précise de l'importance de ce phénomène, on aura du mal à convaincre les pouvoirs publics d'engager une politique spécifique vis-à-vis d'un phénomène qui n'est pas chiffré. Et donc, la conséquence, et vous le connaissez, c'est l'absence de plans ou de programmes structurés qui soient spécifiquement consacrés à ce problème. Évidemment, si un problème n'est pas pointé comme prioritaire, il y a peu de chances qu'on mette en œuvre des mesures spécifiques pour y remédier. Un dernier point sur des sujets qui vont nous occuper cet après midi, c'est celui des réponses institutionnelles. Ça me paraît important de ne pas pointer du doigt les institutions comme étant souvent coupables. C'est aussi pointer que les institutions peuvent et font d'ores et déjà des actions qui permettent de réagir, voire de prévenir les situations de maltraitance. Alors, euh, là, juste quelques points. Je, je, je lis juste les têtes de chapitre sur les principes de ces actions portées par les institutions. Je le répète, que ce soit des établissements ou des services d'aide et de soins à domicile. Euh, je pense qu'on est d'accord entre nous pour dire que ces réponses ne peuvent être que des réponses de proximité. C'est dans la proximité des usagers, c'est autour des usagers, c'est dans les services, c'est dans les établissements que les choses peuvent se passer. Ça n'est pas à distance, ça n'est pas ça n'est pas la, la, la télé réaction contre les contre les contre les maltraitances. Je pense n'est pas pour demain. La deuxième chose que je pense qu on est d'accord pour prendre en compte, c'est que on ne peut pas s'adresser à des personnes vulnérables comme on s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé. Et que cette vulnérabilité, elle se traduit par des difficultés à caractère sensoriel, par des difficultés à caractère intellectuel, qui font que la possibilité même pour les victimes d'exprimer leur souffrance, d'exprimer les dommages qu'elles subissent et de solliciter une réponse, cette possibilité-là euh, est fragile et je pense qu'actuellement, nous avons une, une, un mode de réponse euh, à ces situations de maltraitance qui est trop stéréotypé et qui n'est pas suffisamment différencié pour prendre en compte la vulnérabilité des victimes qui devraient, qui pourraient nous appeler. Et évidemment que cette non prise en compte de leur spécificité est un facteur qui limite la possibilité qu'elles ont de solliciter la fédération ou d'autres acteurs. Enfin, la dernière chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quelles que soient les solutions, elles doivent prendre en compte les intéressés, même si ces intéressés sont diminués, même si leur autonomie est limitée sur le plan de leur capacité physique ou mentale. Ce sont des personnes qui vivent avec nous, à côté de nous, dans la société, ce sont des citoyens à part entière. Et c'est important que dans toutes les actions qui visent à répondre euh, aux, aux maltraitances qu'elles subissent, on prenne en compte cette identité, cette, cette autonomie au sens, au sens éthique et qu'on n'imagine pas un seul instant le faire sans elles. Alors, euh, des actions de prévention je n'en parle pas. J'ai dit à quel point elles étaient compliquées et peu développées dans notre pays. Euh, on aura l'occasion d'en reparler probablement cet après-midi. Des actions, je voudrais un peu insister sur ce point, de détection. C'est impressionnant de voir à quel point la thématique de la détection des maltraitances est présente dans la littérature scientifique internationale. Je pense en particulier à de multiples travaux qui se sont intéressés à la détection des situations de maltraitance chez des personnes âgées admises dans les services d'urgence des établissements de santé. Alors, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de travaux qui ont été faits sur cette thématique dans le monde, mais je crois qu'on n'en a pas fait grand-chose, nous, en France, jusqu'à présent. Bien que les gériatres nous ont appris depuis longtemps que, euh, c'est au tout début du processus qu'il fallait s'intéresser aux personnes âgées et notamment à leur admission aux urgences. Mais je ne suis pas persuadé que la thématique des maltraitances figure en tête des priorités à ce moment là. Peut être qu'il euh, y a un travail à faire dans, dans, dans cette direction. Alors, troisième piste de solution, c'est une piste importante. Et c'est une piste qui a été mise en valeur il y a quelques mois par la Haute Autorité de Santé, qui a publié un document de lecture ingrate, mais extrêmement important, et qui concerne les modalités à venir d'évaluation externe des établissements et des services sociaux et médico-sociaux. Alors, c'est donc la préparation d'une procédure qui va se mettre en place dans, dans les mois qui viennent et dans cette procédure annoncée figure cette idée que la réaction aux situations de maltraitance, c'est une réaction qui doit emprunter une logique dite de gestion des risques. La gestion des risques, vous savez ce que c'est. C'est une réflexion très générale qui consiste à dire. On ne peut pas réagir correctement à un phénomène, à un phénomène si, un, ce phénomène n'est pas connu. Donc, quand on voit des situations de maltraitance, il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, eh bien, évidemment, il ne se passera rien. Quand on en voit, il faut comprendre d'où elles viennent, parce que si on n'a pas compris d'où elles viennent, il n'y a aucune chance d'apporter des réponses. Et quand on a compris d'où elles viennent, il faut faire quelque chose. Alors, c'est ça, la gestion des risques et euh, dans des termes techniques un peu arides, euh, la Haute Autorité de Santé a traduit cette, euh, cette euh, orientation avec des, des critères précis. Et je pense que tous les professionnels parmi vous euh, qui sont impliqués euh, dans des établissements ou des services seront, dans les mois qui viennent, confrontés à euh, bah, nous. Qu'est ce qu'on fait pour répondre à ces, ces attentes euh, qui sont très importantes? pour la compréhension, la prise de conscience et surtout la, la réduction de ces phénomènes de maltraitance. La formation des professionnels elle sera explicitement évoquée dans la table ronde de cet après-midi. On ne fait rien sans les professionnels. On ne fait rien sans des professionnels en nombre suffisant et sans des professionnels qui ont été formés à ce qu'est la maltraitance et à l'attitude et aux réactions à avoir parmi, par rapport à elle. C'est très frappant de voir la disparité de la place des maltraitances dans les formations initiales des professionnels du champ social, médico-social et sanitaire. Une extrême disparité. On en parle ou on n'en parle pas du tout. Et quand on en parle, ce sont dans des termes qui sont différents d'une profession à l'autre. Comment voulez-vous fabriquer une culture commune entre professionnels si chaque professionnel apprend ou n'apprend pas. Mais quand il apprend, c'est avec des mots différents. Et donc, c'est une très bonne façon de ne pas pouvoir se parler entre professionnels. Donc, il y a une piste de progression importante sur ce registre là. Enfin, un dernier point, et je pense que ce n'est pas Philippe Chassagne qui me contredira pour dire que euh, en France, les recherches scientifiques consacrées aux maltraitances sont faibles. Elles sont faibles, alors que les besoins de connaissances sont immenses, des besoins pour mesurer les maltraitances. Je vous ai dit à quel point nous n'avions aucun point de repère représentatif sur la fréquence des maltraitances en France pour comprendre d'où elles viennent, les mécanismes qui sont en œuvre. Notamment, on a besoin de, des sciences humaines et sociales pour comprendre ces mécanismes, pour chercher à expliquer la survenue de telle ou telle situation de maltraitance pour les prévenir et pour réagir efficacement, nous essayons de faire des choses les uns et les autres, mais est-ce que ça marche Est-ce que, véritablement, on arrive à corriger les situations dont on a connaissance euh, Ça reste un grand mystère. Et là, nous avons besoin de recherche pour progresser sur ces points-là. Pour atteindre ces objectifs, des moyens existent. Ce sont des moyens qui mobilisent pour l'essentiel les pouvoirs publics. Euh, il y a peu ou pas d'appels à projets de recherche thématiques, sur les maltraitances dans notre pays, alors qu'il y a des appels à projets thématiques sur de multiples sujets chaque année. Il y a des possibilités d'analyse d'initiatives de, privées, euh, des organismes de statut privé qui peuvent soutenir des projets de recherche sur des thématiques. Il y a la possibilité, il y a très peu d'équipes de recherche qui s'intéressent aux thématiques des maltraitances. Les pouvoirs publics ont la possibilité de financer des appels à projets pour créer une ou plusieurs équipes qui se consacrent spécifiquement à la thématique des maltraitances. Et puis, il y a des, des possibilités de mettre en valeur, de promouvoir les recherches consacrées aux maltraitances. On évoquait avec Philippe Chassagne l'intérêt qu'il y aurait avec la Société française de gérontologie et de gériatrie d'imaginer une coopération qui mettent en valeur cette thématique au sein du vaste monde euh, gérontologique et gériatrique. Merci beaucoup de votre attention. Donc, euh, merci pour cette introduction très, très complète. J'ai noté plein de choses et en fait des choses que moi, j'ai identifié à l'hôpital sans jamais m'arrêter là dessus. Et donc, effectivement, euh, c'est un peu toujours une découverte, les urgences, euh, vaste monde. Adresser quelqu'un aux urgences est considéré maintenant par certains articles comme une forme peut être de risque de maltraitance. Euh, une forme de risque, vous voyez, déjà, je suis un peu dans l'élevé si euh, voilà. c'est une certitude d'un parcours de soins compliqué. en tout cas. Bien, bonjour à tous. Je me présente. donc, Je suis je suis monsieur Chignon. Euh, je travaille sur le secteur médico-social depuis une quinzaine d'années euh, comme directeur d'EHPAD. Alors Je suis, ne veux pas dire je suis le vilain petit canard ce matin quand on connaît les, les représentations négatives qui sont attachées aux, aux EHPAD, mais je vais, je vais tâcher en tout cas de, de vous parler de, de ce secteur qui, qui connaît un certain nombre de difficultés. Je suis directeur depuis une quinzaine d'années. Euh, sur des EHPAD de toutes tailles. Voilà, J'ai commencé par, par un EHPAD de 50 lits pendant plusieurs années, puis de 130 lits, et actuellement, je gère depuis 5 ans une assez grosse structure de 400 lits voilà, euh, sur Bordeaux, à caractère associatif, à but non lucratif. Voilà. Euh, je vous remercie de, de cette invitation, euh, Président. Euh, L'idée ce matin sur, sur euh, cette prise de parole, c'était de, de s'interroger sur euh, comment il est possible, dans nos établissements, de, de déployer des politiques de bien-traitance dans euh, les conditions de prise en charge actuelles que l'on connaît. Euh, comme cela a été dit, je ne vais pas forcément parler des solutions. Mais je vais parler des problèmes que l'on rencontre et on va faire un pas de côté. Je ne vais pas forcément parler des, des maltraitances euh, que l'on constate, que l'on observe sur nos établissements, mais plutôt évoquer euh, la façon dont au quotidien euh, nos équipes soignantes interviennent euh, sur nos établissements et en quoi cela peut altérer euh, la qualité de prise en charge. Euh, alors, le premier point positif que l'on vit sur nos établissements, et, et j'irai assez rapidement, c'est qu'à la faveur de la sortie de la crise sur le Covid, euh, les équipes euh, ont vu leur leur salaire revalorisé. C'était un point important dans le cadre du, du Ségur, vraiment, et, et je remercie tout ce qui a été mis en place. Euh, les salaires ont été revalorisés à la faveur de, de primes Ségur, de primes grand âge. Vous n'êtes pas forcément familier avec ces, ces termes là, euh, mais ça a été un élément de, de reconnaissance fort pour l'ensemble euh, des équipes soignantes sur nos établissements. Je, je ferme cette parenthèse parce que pour le reste, le, le chantier reste intact. Euh, le, le, le chantier reste intact sur euh, la densité de personnel ou ce qu'on appelle les ratios de personnel qui interviennent dans nos établissements. Voilà. Je, je veux m'arrêter quand même quelques minutes sur ce sujet. C'est un sujet important. Euh, le, il y a eu ces dernières années énormément de rapports euh, qui ont été faits sur, sur ce domaine. Le dernier euh, qui est sorti l'année dernière, qui, qui a un très beau rapport, qui émet 25 recommandations, c'est le rapport euh, Jean Del Guérin, Voilà sur et qui pose le problème euh, de tous les personnels qui sont auprès des résidents. Je rappelle que nos résidents, et ça a été dit ce matin, euh, sont d'une grande vulnérabilité, euh, sont d'une grande dépendance, arrivent avec euh, en moyenne avec plus de 90 ans ont des troubles cognitifs, ont des troubles psychiatriques et que ça a été dit et, et je partage, on voit année après année la dépendance. Alors, il y, a des, il y a des outils pour ça. On parle du GMP, on parle du PMP. C'est des, des outils qu'on qu utilise au quotidien. Euh, on voit la dépendance qui augmente euh, de façon régulière depuis une quinzaine d'années et nos ratios de personnel, eux, ne bougent pas. Vous avez aujourd'hui en moyenne pour 10 résidents dans une structure comme les nôtres, vous avez trois aides-soignants et infirmiers euh, qui s'occupent, euh, qui de sur, sur une journée, qui s'occupent des résidents. Le rapport Jandel et Guérin met bien en évidence qu'il faudrait euh, augmenter de 50% euh, ces ratios de personnel. Il faudrait passer de 0,3 à 0,47, s'approcher de, euh, de 5 soignants, aides-soignants infirmiers, bien sûr, euh, pour, euh, pour 10 résidents. Le, le rapport Libo disait la même chose en 2019. Même la Cour des Comptes, et j'insiste là-dessus, qui a d'habitude, qui, euh, qui est jamais avare de, de dire que telle ou telle institution, euh, euh, je dirais, doit faire des économies, dépense plus, à plusieurs reprises sur ces deux dernières années, la Cour des Comptes a insisté sur le fait qu'il fallait donner plus de moyens pour augmenter les ratios de personnel dans nos établissements. Tout ça est très concret. Si vous avez plus d'aides-soignants et plus d'infirmiers, c'est aussi plus de temps pour effectuer au quotidien des actes de prise en charge. Nous sommes dans des métiers de soins, dans des métiers de services. Nous sommes dans des métiers où on ne va pas automatiser, où on ne va pas chercher de la productivité. Voilà ce, ce point qui, qui me semble important. Euh, il y a un premier paquet fait sur le, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il est inscrit 3 000 postes supplémentaires euh, sur les 7 000 EHPAD. C'est encore trop peu. Pardon Oui, oui, 50 000 attendus sur le quinquennat. Voilà, eh bien, écoutez, on, on souhaite en tout cas que ce, que ce chiffre puisse, puisse se déployer sur nos établissements. Voilà pour, le, pour les, la problématique des, des ratios de personnel. Il y, a, il y a un autre sujet euh, que, que, je voulais, que je voulais évoquer euh, qui est un peu un angle mort de nos structures euh, qui est en lien avec euh, les ratios de personnel, mais pas uniquement. Euh, C'est la problématique des accidents de travail. Le secteur des EHPAD est derrière. Celui des charpentiers-couvreurs et des déménageurs, le secteur d'activité qui a en nombre le plus d'accidents de travail. Alors bien sûr, rapporté à la, à la population qui travaille. Hein, voilà. C'est un chiffre qui est méconnu. Il faut savoir que dans nos établissements, on se blesse. Il y a des, entre 800 et 1000 incapacités qui sont euh, prononcées chaque année sur nos établissements. Laurent Guillot, qui est, qui, ça ne vous, vous, dit peut-être rien, qui est le nouveau directeur général d'Orpea, dont on a quand même beaucoup entendu parler euh, sur la crise d'hyper lucrativité qu'a connue cette entreprise. Laurent Guillot, il arrive de, euh, il était directeur général adjoint du groupe Saint Gobain. C'est un industriel. Dans l'industrie, dans le BTP, il y a une vraie culture de la prévention sur les équipes. La première chose qu'il a dit, mais comment pouvons-nous rendre attractifs nos métiers ou dans un secteur où il y a deux fois plus d'accidents de travail que dans le BTP? Nous avons un énorme déficit sur ce sujet là. J'insiste parce que c'est un angle mort. C'est un sujet dont on ne parle pas. Comment pouvons-nous prendre en soin correctement, avec bienveillance, nos aînés sur un secteur où on se blesse autant et où la faiblesse de toutes les aides techniques qui sont déployées crée énormément d'usures professionnelles et de pénibilité. J'interviens euh, auprès de promotions euh, de jeunes apprentis qui se forment au métier d'AES. Les AES, c'est les anciens AMP, euh, les anciens auxiliaires de vie dans un institut de formation sur Bordeaux. Et quand je démarre mon cours, qui a pour vocation à présenter, voilà, le, je dirais, toutes les structures qui permettent euh, euh, d'accueillir, d'orienter les personnes âgées euh, en France, euh, et que je fais un petit tour de table pour savoir euh, d'où viennent ces jeunes, la plupart des jeunes me disent « moi je ne veux pas travailler en EHPAD parce que c'est un secteur où on se blesse ». Voilà. Donc, la maltraitance, elle commence. Alors, je ne veux pas parler forcément de maltraitance, mais en tout cas, euh, parce que la maltraitance institutionnelle, je, je suis gêné avec ce mot. Mais je me dis euh, comment, en tout cas, pouvons-nous déployer des politiques de bientraitance si au départ, les conditions d'exercice de nos professionnels sont aussi euh, aussi dégradées? Voilà, c'est un point sur lequel je, je souhaitais euh, insister. Après, la conséquence de, de ces ratios faibles, c'est derrière euh, des conditions de travail aussi pour, pour, nos, pour nos équipes. Et je passerai très vite sur les plannings de roulement des organisations horaires qui ne sont plus compatibles avec euh, ce que l'on vit en 2022. Nos professionnels, ils aspirent à un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ces ratios faibles aujourd'hui ne permettent pas euh, de façon harmonieuse de trouver cet équilibre. Les ratios faibles sur nos établissements, et c'est un point important, euh, c'est également des temps d'échange entre les professionnels qui sont trop faibles. On a bien des temps de transmission, mais on a des, des prises en soins qui sont également compliquées. Euh, il n'y a pas assez de temps d'écoute, des temps de prise de parole, des temps d'échange pour nos équipes afin de, je dirais, déposer également leurs difficultés qu'elles ont au quotidien. Ces ratios trop faibles, c'est également euh, des temps de formation au fil de l'eau. Je suis très attaché euh, au temps de formation au fil de l'eau qu'on peut, qu peut faire tous les jours, ou en tout cas une à deux fois par semaine sur des formations flash qui durent 10 minutes, 15 minutes, euh, on, a, on manque de temps également pour faire ces formations. Un soignant bien traitant est un soignant qui est bien formé. Nos établissements sont d'une immense complexité de par la nature des personnes que l'on accueille. Si on accueille des personnes très âgées, polypathologiques avec des troubles cognitifs, des troubles psychiatriques, c'est parce que le maintien à domicile n'est plus possible. Je crois beaucoup au maintien à domicile, mais à un moment donné, celui-ci n'est plus possible. Et donc, on confie à nos établissements un niveau de dépendance qui est extrêmement élevé et donc un niveau d'expertise sur nos soignants qui doit être optimum. Or, ce temps de formation n'est pas non plus euh, suffisamment euh, mis à disposition avec les ratios qui sont les nôtres. Donc tout ça conduit ben, à un manque d'attractivité générale sur notre secteur. Je, je voudrais vous donner. Euh, J'ai omis de dire que je suis euh, très actif sur une des fédérations. Euh, euh, qui traite des personnes âgées qui est la FNADEPA qui regroupe près de 1400 établissements majoritairement des directeurs d'EPAD et, et j'assure la, la, la présidence sur le, sur le département de la Gironde euh, la FNADEPA nationale a fait une enquête flash sur l'ensemble de ses adhérents fin septembre, donc c'est extrêmement récent 89% des directeurs d'établissements font face à un manque de personnel 89%. Et ce qui m'a beaucoup inquiété dans cette enquête, c'est que un salarié sur quatre, c'est-à-dire 25%, est actuellement en CDD ou en intérim. C'est-à-dire que ce défaut d'attractivité, vous me dites, et si je suis trop long, c'est presque fini, ben j'arrive au bout, voilà. Euh, ce défaut d'attractivité dont je parlais pour toutes les, les, les raisons qu'on a, qu a pu donner, je dirais, se traduit aujourd'hui par une précarisation des personnes qui y interviennent. Comment on peut capitaliser en termes de formation, d'expertise, de prise en soin au fil de l'eau avec les publics que l'on accueille quand l'on a autant d'intérimaires et de CDD Je pose et j'ouvre également cette question. Donc, pour en terminer, euh, bah je pense que vous l'avez, compris, j'ouvre plutôt un champ de un champ de questionnement. Euh, je pense que, et ça a été dit, euh, je vois énormément euh, de professionnels au quotidien qui sont extrêmement engagés. Il y a euh, beaucoup d'appétence euh, à faire ce métier. Mais pour faire ce métier dans des conditions de bien-traitance être et de prise en charge optimum, il y a besoin d'un environnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos institutions ne sont pas au rendez-vous. Voilà ce que je pouvais vous dire et je, je serai ravi de répondre à vos questions si vous le souhaitez tout à l'heure et, et d'échanger plus avant sur cette belle problématique. Merci à tous. Merci, M. Chignon. Donc, on va euh, donner la parole. Donc, pour euh, ceux qui ne sont pas vous l'aide, je sais, mais euh, trop familier, l'EHPAD, c'est un dispositif euh, à deux têtes et il faut aussi euh, une fonction euh, euh, trois têtes. Oui, Mais en tout cas, le médecin coordonnateur qui va intervenir. Euh, quand ce métier est apparu, c'était dans les années euh, 90, euh, Demi, euh, oui, 99, euh, dit, il y avait non. un certain nombre de missions pour les médecins coordonnateurs. Il y avait 14, je crois, au départ. Euh, et voilà, il faut faire 14 missions sur des temps médicaux, s'appuyer, vous allez en parler, j'imagine, sur le réseau de soins primaires, autrement dit, le médecin traitant euh, du résident qui reste dans la majorité des cas. Et donc, cette, cette association du médecin coordonnateur, du responsable d'EHPAD est, est, est une nécessité. Et merci de votre témoignage en, en miroir peut-être de l'intervention oui. précédente du gestionnaire de la structure. Tout à fait. Merci, Philippe Chassagne. Euh, donc, je suis effectivement médecin Je commence à être un, un vieux gériatre, puisque ça fait quelques décennies que j'exerce. Et effectivement, j'ai vu émerger euh, cette dynamique des EHPAD euh, et, et, et du monde de, de, de l'institution. Euh, alors, le centre hospitalier de Périgueux a une caractéristique et, et c'est pour un petit peu rebondir sur ce que disait M. Chignon, c'est que nous avons plus de 500 euh, lit qui dit mieux, euh, mais c'est la tradition des hospices en France. Et effectivement, euh, c'est important de poser le, le fait que beaucoup d'EHPAD sont la suite d'hospices. Et cette histoire nous amène là où on en est souvent euh, et, et a du sens dans l'histoire. Euh, je suis également président de l'association Cassiopeia qui porte l'antenne Alma 24, membre du réseau de la fédération euh, et je vais vous faire un témoignage à la fois sur le, le vécu en EHPAD vu par le médecin coordonnateur euh, et un petit peu ce qu'on essaye de faire lorsqu'on a été euh, au cœur euh, de cet épisode euh, des fossoyeurs ou en tout cas de, de, de, de la maltraitance en EHPAD. Euh, il y a déjà quelques temps, mais qui est notre quotidien lorsqu'on y travaille. Mais j'ouvrirai également quelques portes positives parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur les constats que je partage, bien évidemment. Est-ce que les soignants sont maltraitants? Sommes-nous maltraitants lorsque nous faisons des soins? C'est la question. Vous l'avez vu, Pierre Chasnikov en a parlé. Plus de 60% se posent la question. Euh, beaucoup quittent le métier parce qu'ils se pensent maltraitants. Non, on n'est pas naturellement maltraitant. Non, les EHPAD ne sont pas forcément le creuset de la maltraitance. Euh, Est-ce que la société est naturellement maltraitante Je ne le pense pas. Mais pourquoi certaines situations deviennent-elles maltraitantes Pierre Chignon a commencé à en parler. Vous prenez un certain temps pour faire votre toilette tous les matins. Je ne rentrerai pas dans les détails. Chacun a ses habitudes. Lorsque vous êtes soignant, vous apprenez à faire une toilette en réanimation. Il faut 45 minutes. Et la personne est totalement dépendante dans un lit. Plus de la moitié des résidents d'EHPAD sont en gire un ou deux, donc totalement dépendants en EHPAD. Et les soignants vous disent qu'ils n'ont que 10 minutes pour accompagner leur toilette. C'est moins que le temps que vous passez, vous, pour faire votre toilette. Le temps du repas. Un repas pris rapidement à la cantine, comme nous allons le faire tout à l'heure, c'est 30 minutes et vous avez votre autonomie. Vous n'êtes ni en fauteuil roulant, mais quelquefois en fauteuil roulant, il faut que la cantine soit accessible et vous êtes en capacité de préparer, de couper votre viande, de porter votre aliment à la bouche et de bien déglutir. Ce n'est pas le cas de tous les résidents d'EHPAD et chaque soignant, quelquefois, pour accompagner cette alimentation, aura cinq minutes. La liste peut être très, très longue et je rejoins pour cela Pierre Chignon sur son diagnostic. L'animation, ce qui pourrait être la vie en EHPAD. La vie animée, réanimée, le temps d'animation ou de professionnel d'animation, c'est trois minutes par résident et par jour. Ce n'est même pas la lecture d'un journal. Donc effectivement, celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage et le fait même d'accompagner dans certaines conditions des personnes vulnérables en avancée en âge, certes, mais surtout vulnérables et en perte d'autonomie, crée des situations potentiellement maltraitantes et depuis depuis des années, des années, des années. Et tout ce qu'on peut dire ici aujourd'hui sur les EHPAD est également euh, possible euh, et se passe également à domicile. Alors, la Fédération, je reprends leur communiqué de presse, mais Pierre Chignon a parlé des rapports qui se sont succédés. Nous sommes tous d'accord sur les constats et depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on est d'accord sur les constats ressources humaines insuffisantes, organisation inadaptée, manque de formation et de compétences, pas de temps d'échange entre professionnels. La courbe que vous avez, que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle justement le GMP, le GIR moyen pondéré, et le Pathos, le PMP, l'état le, de soins de chaque résident. Regardez la pente de cette courbe depuis des années. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde veut rester à domicile, ce qui est normal. Nous souhaitons tous rester à domicile. Et en EHPAD, nous accueillons des personnes de plus en plus âgées, de plus en plus vulnérables, de plus en plus dépendantes, de plus en plus malades, avec les mêmes moyens. Et vous savez très bien qu'en tant que citoyens, nous sommes contents que ces moyens n'augmentent pas trop, car ce c'est l'ondame qui est votée tous les ans, et ce sont nos cotisations. Donc, la schizophrénie de la société qui, à un moment ou un autre, ne veut pas financer la perte d'autonomie, il faudra qu'on en parle. Mais vous voyez que d'année en année, de décennie en décennie, de gouvernement en gouvernement, on reporte le dossier parce que c'est un dossier où toute la société doit prendre sa part. En tout cas, pas de moyens. Des aides difficiles, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter les pads avec l'eau du bain. Car beaucoup pourront vous témoigner qu'à domicile, c'est quelquefois pire. Quand il y a des professionnels, c'est déjà bien, mais quand il n'y a pas de professionnels, c'est souvent pire. En tout cas, à Périgueux, nous avons fait l'objet, comme de nombreux établissements, de, de l'effet boomerang ou du deuxième effet qui se coule, des fossoyeurs, Et donc, nous avons été forcément mis en pâture dans les médias, car nous avons été accusés de maltraitance. Quel établissement ne peut pas être pointé du doigt euh, je souffre, donc quelqu'un doit être responsable, disait Nietzsche, et c'est ce qui a fait les pas de bashing euh, consécutifs euh, à la publication de ce livre. Toutes les familles souffrent et elles ont besoin que quelqu'un paye, et ce sont les professionnels qui ont payé. Mais on peut faire plein de choses ensemble, et ça a été un peu notre challenge, donc quand nous avons été pointés du doigt, nous nous sommes retroussés les manches, euh, nous, euh, le directeur, moi, le médecin coordonnateur, les cadres soignants qui commencent à souffrir et certains s'en vont, et les professionnels. Nous avons dit que faire ensemble et on a essayé et on a réussi à faire un plan d'action. Le résultat, c'est au moins un partage. Donc déjà, prendre conscience de cette maltraitance, que tous les professionnels se sentent conscients qu'ils sont potentiellement maltraitants, mais qu'ils doivent garder confiance. Et nous avons, j'ai pris mon, mon petit baluchon, mon petit vidéoprojecteur. Je suis allé vers les professionnels euh, et je les ai tous vus puisqu'ils sont plus de 300. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est la seule façon d'aller vers parce que si on fait une réunion comme ça dans une salle de réunion, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de faire les soins et de donner à manger aux résidents. Donc, je suis allé dans chaque unité de soins et on a fait des petites actions et on a parlé maltraitance. On a essayé de mettre en place une démarche de prévention tous ensemble, que chaque professionnel se sente responsable, qu'il travaille en professionnel et qu'il y ait du professionnalisme, qu'il y ait une coordination entre les différents métiers. Ça paraît simple, mais ce n'est pas évident. Que l'équipe fonctionne bien. Ils sourient tous quand je leur dis ça. Vous, vous savez très bien ce que je veux dire quand vous, une équipe ne fonctionne pas, je leur dis. Quand une équipe ne fonctionne pas, que vous passez votre temps, à vous chamailler pour des histoires d'horaires, ou t'as fait ci, t'as pas fait ça. Mais si l'équipe ne fonctionne pas, ces sources de maltraitance vis-à-vis d'eux. Donc, commencez à bien fonctionner entre vous et vous allez voir, hein, je ne leur ai pas parlé de moyens ou dès le début, je leur ai dit les moyens, on en parle, il n'y en a pas assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec les moyens qu'on a Déjà, essayer de relativiser et de mieux travailler au quotidien pour ne pas souffrir, nous aussi. La formation, ça les fait sourire parce que pour aller en formation, il faut les remplacer. Donc, déjà, qu'ils sont en sous-effectif, ils ne peuvent pas se former. La plupart, euh, pour faire des soins, il faudrait tous être, être soignants. Il y a encore plus de la moitié des professionnels intervenants au lit des personnes en EHPAD qui ne sont pas aides soignants Donc déjà, la formation initiale n'est pas là. Les réunions d'analyse des pratiques, ben on essaye. En tout cas, il faut partager tous ensemble, garantir l'application du règlement, du contrat, des libertés individuelles. Certes, on fait des soins, mais on n'est pas dans un hôpital, on est dans un lieu de vie. Et ça a été l'occasion à l'époque du confinement, de, de, pour enfermer tout le monde dans sa chambre, de rappeler... Les libertés individuelles, aménager le cadre de vie, certes, il faut de l'hygiène, mais on n'est pas obligé euh, que la chambre des pattes se transforme en chambre hospitalière et la personne se sentira mieux. Et puis, on travaille avec l'équipe opérationnelle d'hygiène pour pas forcément appliquer les mêmes normes qu'à l'hôpital. Certes, des normes d'hygiène, mais adaptées et puis travailler sur les bénéfices risques avec les, les, profs, les résidents et leurs familles. Améliorer la communication avec le résident, sa famille, ses proches. Alors. Je vais enfoncer une porte ouverte. Les nouvelles générations ne savent pas communiquer en dehors du téléphone. Donc, les familles rentrent dans un EHPAD et tout de suite, les soignants se tournent, montrent leur dos et fuient. Ils ont peur. Donc, il faut apprendre aux nouvelles générations à communiquer. Et les anciennes générations ne comprennent pas que leurs collègues n'arrivent pas à communiquer. Mais ça ne s'invente pas. Nous-mêmes, peut-être, nous avons laissé nos enfants sans communication, etc., etc. Vous regardons comment la société évolue. Mais nous avons besoin également d'outils dans un établissement, un dossier patient à jour avec un projet personnalisé pour chaque résident réévalué. Au minimum tous les ans, voire à chaque fois. Mais il faut du temps. On a parlé tout à l'heure du temps, du temps, du temps, en réunion et en projet. En tout cas, il faut faire des procédures de signalement d'un événement de maltraitance ou à risque. Identifier un référent formé par service, pourquoi pas. La charte de bien traitance, celle proposée par Fabrice Gilles à l'occasion du confinement, est une source inépuisable de partage de valeurs entre équipes. Et c'est très important de redonner du sens, repartager des valeurs. Certes, on doit faire une toilette, donner à manger, faire un change et coucher, mais on accompagne une personne. Dignité, identité, expression des droits, information, prise de décision, accès aux soins, les aides, le respect de la vie sociale et affective avec la famille, les proches, un accompagnement personnalisé. Je vais vite, mais on pourra échanger après. Hein. Qualité de vie, famille et proches, valoriser les professionnels, la concertation, les choses essentielles. Peut-être que dans les générations précédentes, on disait aux professionnels qui rentraient en EHPAD, « tu as déjà fait la toilette de ton enfant, de ta grand-mère, ben, tu sais être aide-soignante ». Peut-être que ces nouvelles choses ne s'apprennent plus pareil et doivent être davantage apprises avec pédagogie et, et formation. Également leur dire que la maltraitance existe et qu'il faudra qu'on en parle tous ensemble. qu'il faut qu'il y ait un, dans l'établissement un traitement systématique de toute situation, qu'on puisse réagir rapidement parce que ce sera le fils qui trouve que sa mère, quand il arrive, elle est souillée. Il est 14 heures, il voit l'équipe en réunion, donc en transmission et elle est souillée. Mais que faites vous pourquoi ma mère est souillée Ah oui, mais peut-être qu'à 13h58, elle n'était pas souillée, vous savez, être incontinent. Donc, il faut faire de la formation vis-à-vis -vis de la famille, du fils qui souffre, également expliquer, mais réagir, réagir parce qu'il trouve ça anormal. Et il écrit à l'ARS quand il trouve sa mère souillée à 14h, parce qu'on écrit toujours à l'ARS ou au ministre ou aux députés. En tout cas, il faudra traiter toutes ces situations, c'est mettre de la communication là où il y en a de moins en moins. Bien évidemment, en cas de maltraitance grave, ça peut arriver, comme je dis aux équipes, dans mon expérience de professionnel, j'en ai connu deux professionnels qui ont été expulsés, expulsés, pardon, mis à pied et dont on a mis fin au contrat parce qu'il y avait une maltraitance avérée professionnelle. C'est exceptionnel, mais en tout cas, il faut le repérer, le dénoncer et agir. Et puis il faut faire un suivi pédagogique des situations en équipe, déculpabiliser, parce que le professionnel qui a fait une maltraitance, il s'en rend compte, il a envie que d'une chose, c'est d'arrêter son métier. Et il y en a plein qui arrêtent comme ça, parce qu'ils se trouvent maltraitants, on en a parlé tout à l'heure. Favoriser l'écoute, le dialogue, la prise à distance, l'analyse, en tout cas c'est un devoir pour tout professionnel, et tout professionnel doit être conscient de ce risque de maltraitance. Mais il faut travailler tout simplement avec les résidents et leurs familles. Il ne faut pas avoir peur de partager tous les constats que l'on vient de partager. Nous avons fait ce travail avec le Conseil de la vie sociale de Périgueux. Et là, vous voyez le, notre président. On a la chance d'avoir un président qui en gère cinq, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements hein, et qui, en plus, a même écrit un livre, Ma vie en EHPAD, qui a été publié et qui témoigne partout. Mais il est en capacité dans ce livre de faire les mêmes constats que nous, de dire qu'il n'y a pas assez de moyens, mais de dire que l'EHPAD, ben, c'est le plus bel endroit où on peut vivre lorsqu'on a 93 ans et qu'on est seul, puisqu'il a perdu sa femme et qu'il a trouvé des copains à l'EHPAD. On a besoin de ça, on a besoin de convaincre ou de partager ensemble avec les résidents et leurs familles. Les constats, au dernier conseil de la vie sociale, les familles nous ont dit oh, « Comment vous arrivez à travailler C'est vrai que vous manquez de moyens et qu'on n'arrive pas à vous, à, à vous aider. » Ils ont essayé d'alerter eux aussi en tant que conseil de la vie sociale, le député, le ministre, ils voient bien que c'est euh, l'eau qui traverse le sable. En tout cas, ne faisons pas l'économie de travailler, de faisons une alliance thérapeutique, une alliance soignante, une alliance humaine avec ceux que nous accompagnons, c'est très, très important. Et puis, ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur. Quoi de plus beau que d'ouvrir un EHPAD sur l'extérieur? Transformons ces EHPAD en tiers lieux ou tout simplement en lieux dans la cité. Et on verra que ça sera plus facile à vivre et devenir des lieux de vie que des lieux où on meurt également. C'est peut être un petit peu ça qu'on refuse tous. Toute la société refuse qu'on meure dans ces établissements. C'est quand même le dernier endroit où la plupart des personnes quittent les pieds devant. C'est pour ça que ce n'est pas forcément un hôpital. Il faut en parler, mais très rapidement et avec tout le monde. Et donc transformer nos EHPAD. On parle de l'EHPAD de demain, mais c'est l'EHPAD d'aujourd'hui. Transformer nos EHPAD, on adore les acronymes, mais ces acronymes, on peut les inverser les, on peut jouer avec. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent aussi devenir des échéances humaines pleines d'angoisse et de désarroi, mais il faut travailler avec toutes nos équipes, avec toutes les équipes à domicile ou en établissement pour que ça devienne des équipes heureuses de préserver, d'accompagner votre destin. Et c'est ce qu'on essaye de faire, même lorsqu'on n'a pas les moyens. C'est peut être la porte ouverte d'une bientraitance sans moyens. Et on pourrait en parler tous ensemble certainement très prochainement. Merci. Merci pour votre exposé. Merci pour cette conclusion positive. Donc, troisième intervention, Madame Cabrière, qui représente, vous corrigerez si je l'association française des aidants. Donc, je vous en prie, Madame, pour nous faire partager votre, votre vision de ce sujet. Je vous en prie. Euh, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir euh, invité à partager le point de vue des proches aidants qui font partie des personnes à considérer en réalité dans le cadre de la, mal la maltraitante institutionnelle même si, a priori, ils ne sont pas directement concernés. Parce qu'on parle d'abord des personnes en situation de vulnérabilité dans les EHPAD, mais aussi au domicile. Et pourtant, ce n'est pas si évident que ces proches aidants ne constituent pas elles-mêmes euh, un élément important et surtout que la maltraitance n'est pas uniquement une affaire de professionnels. Pourquoi est-ce que ça concerne les proches aidants ben Parce que la relation affective, je vous rappelle que pour l'Association française des aidants qui a été créée en 2003, un proche aidant, c'est avant tout une personne qui accompagne une situation, alors on dit en situation de dépendance, mais j'entends qu'ici c'est en situation de vulnérabilité due à la maladie ou handicap, et c'est parce qu'initialement, vous êtes le père d'eux, la mère d'eux, le voisin, l'ami d'eux. Il y a un événement qui arrive et il y a surgit le handicap, la maladie, avec, dans un premier temps peut-être, une possibilité de rester à domicile et puis, sur un temps plus long, une nécessité d'aller en institution. Je vous reprécise simplement comment nous, on considère à l'association ce rôle de proche aidant pour que vous sachiez qu'il y a des enjeux pour nous sur la, trans, sur la transversalité de la thématique, sur le fait aussi, et c'est la militance que porte l'association depuis 2003, que les proches aidants ont un rôle, une place dans la société et que la contribution qu'ils apportent dit beaucoup de nous, de la manière dont nous faisons société. Et donc, c'est un lien direct avec ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est pourquoi vous m'avez demandé d'intervenir, sur la maltraitance dite institutionnelle, on pourrait peut-être même aller euh, jusqu'à une maltraitance probablement sociétale. Donc pourquoi est-ce que du coup les proches sont concernés Parce qu'être privé d'une dernière visite, parce que dans une crise, euh, d'une situation, d'une crise sanitaire, la protection de tous dans les établissements prévaut sur une mesure de porte-close. Parce que la répétition de cette mise à distance post-crise, alors même que la tendance politique euh, vise à donner la parole aux personnes concernées, nous interroge. Dans les, dans les relations d'aide, les proches aidants ont finalement deux rôles. C'est des spectateurs et puis c'est aussi des acteurs. Des spectateurs, pourquoi Parce qu'ils assistent en fait à des situations et qu'ils ont la capacité de réagir euh, pour parfois les personnes concernées, les personnes vulnérables qui n'ont pas, vous l'avez dit tout à l'heure, toujours la faculté de s'exprimer ou peut-être pas euh, les moyens suffisants pour s'exprimer. En préparant l'intervention, M. Cernicoff, vous m'avez dit que euh, les proches dents avaient l'œil sur les situations et c'est en sens là qu'ils sont finalement témoins euh, de, de, des situations de maltraitance. Vous avez évoqué euh, le livre des fossoyeurs. Rappelez-vous Françoise Dorin, cette femme avec les escarres, dont en réalité la fille à un moment prend conscience, dont le petit-fils qui lui-même avait accompagné Françoise quand elle était à son domicile connaît, et dont pourtant dans le livre il n'est jamais dit que l'amant, tellement l'amant soulève ce drap pour se rendre compte de quoi il s'agit. Et cet escarre qui du coup malheureusement conduira à euh, la mort de la personne. L'extériorité donc des proches aidants, lorsqu'ils se l'autorisent, vous avez dit que dans les EHPAD, ce que peut-être on refusait, c'était la possibilité de la mort. Dans notre société, on refuse beaucoup la possibilité et l'incidence du corps. On ne se touche plus, encore moins depuis qu'il y a eu la crise. Et donc cette extériorité, cette autorisation du proche aidant a touché, a parlé ensuite de... C'est un facteur de régulation très important, justement, dans le cadre des maltraitances institutionnelles. C'est aussi le témoin, finalement, de la tension entre les normes institutionnelles et les pratiques des professionnels. Des spectateurs, mais aussi potentiellement des acteurs, d'un système qui n'arrive plus à prodiguer des formes d'aide suffisantes, qui, les proches deviennent parfois des variables d'ajustement, c'est comme ça que, en tout cas, on peut les considérer, des personnes qui, finalement, elles-mêmes subissent une situation, n'ont plus le choix. Dans le débat actuel sur la fin de vie, euh, dans nombreux journaux relatent des situations de tension entre les proches aidants et les personnes accompagnées. Euh, simplement pour, pour vous en donner un, en février, le 23 février 2022, dans Le Monde, il y avait... Euh, et il parlait en fait du meurtre d'un ascendant. Euh, je ne sais pas si vous, aviez, vous vous souvenez de cette histoire-là. C'était une personne, euh, Alain, qui avait 50, 55 ans, qui était à son domicile et qui a fini par, euh, euh, par des coups de revolver, tuer sa mère. Et l'avocat, euh, qui avait un argument de défense, disait la chose suivante. Alain a mesuré au quotidien la situation de plus en plus indigne de sa mère. Il a été témoin d'un processus de déshumanisation. Il a répondu à sa demande d'en finir. Ce crime d'amour doit interroger la société entière. Et la malveillance institutionnelle, c'est justement ça. C'est nous interroger, nous tous, au-delà de juste cet aspect financier, des moyens, des moyens justement que nous sommes prêts à donner. Et de ne pas de briser ce tabou du fait que, si collectivement, nous souhaitons d'autres types de situations, alors oui, le débat sur l'imposition, le débat sur les ressources, va nécessairement s'imposer. Les proches aidants, eh ben tout simplement, ils n'ont pas été formés à la maltraitance. C'est vous, c'est nous. Ce sont des personnes qui, du coup, je vous l'ai dit, initialement ont une relation avec un autre. Mais avec l'installation de l'aide dans la durée, se pose la question justement de la maltraitance, de ce qui peut devenir maltraitant, du même du seuil de la maltraitance. Et ça, si les professionnels ont été formés, et j'ai entendu qu'ils ne l'étaient pas toujours, <rire> et ben, les citoyens ne le sont pas plus, peut-être même encore moins. D'où parfois des situations de complexité. Quand on parle aussi des difficultés de communication, au-delà de l'aspect générationnel, il y a tout simplement l'aspect de l'accompagnement à un rôle. Et les transmissions qui pouvaient se faire préalablement dans les familles, aujourd'hui, ne se font plus non plus nécessairement. Il y a aussi cet enjeu, finalement, de transmission, de parler. À l'Association française des aidants, depuis 2003, on met en place ce qu'on appelle des cafés des aidants. Aujourd'hui, il y en a 250 sur tous les territoires. Certains d'entre vous, dans la salle, portent des cafés des aidants. Ce sont des lieux ouverts où un psychologue et un travailleur social animent des groupes collectifs où tous les citoyens peuvent venir une fois par mois, pour évoquer la situation de la prochaine danse. Ces proches aidants se réunissent donc pour parler de leur situation. Or justement, oser mettre des mots sur des réalités, c'est la première étape vers une distanciation, vers une prise de conscience de leur propre rôle, de leur place, mais aussi de ce qui se joue dans les collectifs. Prise de conscience aussi des faits et gestes qu'ils ont à l'encontre de la personne qu'ils accompagnent, mais aussi dans ce qu'il peut se passer dans les collectifs. Vous avez parlé de la maltraitance institutionnelle qui existait dans les domiciles, par parfois les acteurs du domicile qui euh, viennent accompagner, mais aussi dans les institutions plus fermées, type EHPAD. Au-delà, du coup, d'une information, ces lieux, il y a les cafés des ans, il y en a d'autres, les groupes de parole, bref, tous ces collectifs qui se réunissent, et même le repas de famille, j'ai envie de vous dire. C'est bien une pratique collective qui vise, à partir des préoccupations et des réalités vécues par les personnes, des partages d'expériences, de prendre conscience des implications de la relation d'aide, des implications aussi de l'accompagnement professionnel. Et donc, une et donc ces, ces lieux de parole, d'expression, cela permet probablement, cela permet, cela autorise en fait à des réflexions éthiques en lien avec les situations de maltraitance institutionnelle. Quelques questions par exemple. Comment je fais quand j'ai plein d'intervenants qui interviennent au domicile de mon proche Comment je fais quand ils ne sont pas d'accord entre eux Comment je fais et est-ce que c'est normal Vous connaissez cette anecdote de la porte qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas en ayant frappé Comment je fais, est-ce normal que quelqu'un rentre dans la chambre de la personne de mon proche sans frapper et que le professionnel n'a pas le temps de parler avec moi À qui je dois m'adresser Comment je fais quand je ne comprends pas justement ce qui se joue et le système Le collectif permet de mettre en débat, d'écouter, voire même d'apporter des solutions, parce que les ressources sont dans le groupe. Les proches aidants, vous le savez, pardon, excusez-moi, les proches aidants, la plupart en tout cas des proches aidants, ils font face à une situation. Ils portent une assistance à une personne, encore une fois, initialement, euh, avec laquelle ils ont initialement une relation qu'ils aiment. Ils se soucient d'ailleurs avant tout de la personne accompagnée. La littérature a montré que c'est d'ailleurs une des causes de ce qu'on appelle l'épuisement de l'aidant. C'est par le fait que les personnes qui accompagnaient étaient de plus en plus épuisées, fatiguées, lassées, que la thématique de la santé s'est invitée dans le débat public et que le sujet des proches aidants, considéré en tant que tel, a été mis, sur, en, mis dans la place publique. Aujourd'hui, le sujet des aidants, il est plutôt à la mode et dans différents champs de la société. Mais le premier sujet, c'était avant tout le sujet de la santé. On peut du coup se demander si notre contexte sociétal, que vous avez évoqué hein, avec les, toutes les interventions précédentes, ne produit pas de la malveillance institutionnelle à l'égard même des proches aidants. Quand il manque des aides à domicile pour les soutenir, quand l'offre de services proposée par une plateforme de répit qui se développent hein, sur les territoires, et il y a un mouvement positif. Mais quand cette offre, en fait, lui demeure impossible à mettre en œuvre du fait tout simplement d'une disponibilité de place ou d'un coût d'accessibilité. Lorsque, par ailleurs, notre organisation administrative, en guichet, laisse nombre d'usagers en attente de réponse, alors que la valeur du temps est la valeur précieuse pour les proches aidants. Suite à un dépôt de dossier en MDPH ou d'APA, quand il faut attendre, cela peut générer, parce que l'attente ce n'est pas uniquement une semaine, ça peut être des mois, cela peut générer insidieusement des actes de malveillance. Lorsque l'EPAD, et vous avez parlé des ratios d'encadrement, euh, fixés dans une gestion rationnelle des moyens, génère une mécanisation des tâches, un épuisement des professionnels qui ne permet pas l'échange, préalable pourtant à toute participation des personnes, donc personnes aussi bien vulnérables que personnes proche Si initialement le proche-aidant fait au mieux, l'installation de l'aide dans le temps normalise son rôle. L'invisible, qui n'a pas toujours encore une fois le choix, se retrouve alors dans une situation où sa contribution ne sera pas reconnue. Son expertise aussi dans la connaissance du patient, du résident, n'est pas toujours écouté et ses besoins propres, alors même qu'il qu y a une personne en situation de vulnérabilité pour laquelle il joue un rôle, n'est pas non plus reconnu. Ça peut se résumer finalement en une phrase, celle que le médecin prononce lors d'une visite en consultation en regardant l'approche aidante qui accompagne l'autre, et qui, lui, qui accompagne le malade et qui lui dit « vous êtes une sainte ». Il est temps du coup d'envisager les modalités d'arrangement de l'aide sur le temps long, des responsabilités partagées autour de la personne accompagnée, entre les professionnels, la personne en situation de vulnérabilité et les proches aidants. La volonté de performance, elle offre des idéaux qui sont non tenables, mais pour l'ensemble des parties. Devant les standards élevés des institutions, les rôles de chacun s'appauvrissent. La diminution des temps, finalement dégrade un certain nombre de choses. La qualité des soins, par exemple, qui devient tolérée jusqu'à être intolérable. Et c'est justement l'expression de ces mots qui, aujourd'hui, nous pose question. Un, un élément qui, du coup, génère des actions de politique et des actions euh, importantes. Par exemple, la réforme des CVS dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je terminerai par justement ces actions, en fait, et ces rétroactions qui sont permises au sein des établissements dans ce type de pratique. Les CVS, c'est un lieu dédié, c'est un lieu de proximité qui permet du coup la reconnaissance des proches aidants, la reconnaissance aussi des personnes vulnérables, bien sûr. La proximité fa favorise l'énonciation, les pratiques, les meilleures, mais aussi ces événements dits intolérables. Si véritablement, en fait, d'un point de vue de changement de mentalité, de partage de prise de décision, de partage d'accompagnement en fait, euh, des solutions c'est pris en compte, alors l'élargissement des thématiques permises dans la loi, notamment sur la maltraitance, sera une, une source de richesse à certains présupposés, vous savez que par euh, certains euh, ouais, aménagements, vous savez que dans un EHPAD, l'étude de l'adresse de 2018 indiquait que la durée moyenne de, de, de, de, de, pardon, la durée moyenne de séjour pour les résidents, c'est quasiment 4 ans. Or, sur ces enjeux de maltraitance, il y a un enjeu au, au, par rapport à la mémoire, par rapport à une traçabilité d'une institution qui, dans les pratiques, autorise ou n'autorise pas un certain nombre de choses. Et là, il y a peut-être encore quelques éléments de modification à apporter sur justement l'aspect de, la de la pérennité, de la transmission et de la mémoire, puisqu'il ne s'agit plus là de normes, mais de faire évoluer la manière dont c'est mis en œuvre dans les établissements. Voilà du coup, euh, et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Madame de, de ce témoignage donc tout à fait euh, complémentaire de ce qui a été dit. Madame Vidal, s'il vous plaît. donc euh, Madame Vidal, qui est euh... alors vous corrigerez Madame Vidal, parce que je ne voudrais pas. Donc, elle est députée, ça je le sais. Vous étiez euh, parmi euh, les membres de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. J'ai eu le plaisir de, de, de vous entendre, mais vous aurez peut-être d'autres.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 et qui viennent vraiment apporter encore plus d'éclairage sur ce sujet. Ce sujet de la maltraitance, hein, qui est un sujet extrêmement important, qui s'invite régulièrement, si j'ose dire, dans nos discussions. Vous disiez, monsieur Chassang, je suis effectivement commissaire aux affaires sociales. Cette commission elle a un périmètre très large, dont celui des personnes âgées, sur lequel moi,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 Euh, s'attaquer à des chantiers aussi importants en pleine crise sanitaire. Pour autant, euh, nous avons euh, toujours euh, ça à l'esprit, c'est extrêmement euh, important. Et puis, il y a aussi l'organisation du travail dans les établissements euh, qui euh, certainement euh, est à repenser, à reconsidérer. Et puis, euh, un changement aussi de, de, de, de, de paradigme. Euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, le, le, le cas de la personne qui... Euh,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 d'une mise de jeu de pierre, et puis après, on, on a entendu des, des facteurs qui peuvent favoriser une non-bien traitance comme on le souhaite, qui sont volontiers euh, numériques et, et qualitatifs aussi en termes de formation des soignants. Puis après, le témoignage et, et des expériences positives euh, au sein du groupe euh, dans lequel vous travaillez, euh, monsieur, avec votre équipe, avec des... Certes, on manque de moyens, mais que pouvons-nous faire d'ores et déjà et Je trouve que votre... Votre parcours est en ce exemplaire au même titre que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 Ça a été la revalorisation des salaires. Les, les professionnels ont été revalorisés à hauteur de 183 euros par pas, mois. Donc ça, c'est un axe important. Pas tous les métiers. Pas tous les métiers. Dans les, les, les, les, les médico sociales et le sanitaire, oui. Et pas, tous les, pas tous les métiers. Pas tous les métiers. Et c'est compliqué. Il en reste très, très peu. Il en reste... Bon, on, mais on, on a aussi dans nos réflexions...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 et qui sont un peu seules, euh, bah en 24-48 heures, c'est fini, elles, veulent, elles partent et elles ne veulent pas revenir. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment former, accompagner, tutorer euh, les personnes qui vont entrer dans les établissements pour qu'elles aient euh, l'envie d'y rester. Et je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il faut pouvoir euh, avoir un, un, un autre récit. Et par ailleurs, il y a aussi... Euh,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 il faut aussi pouvoir des médecins pour aller en EHPAD soigner tout ce que vous avez expliqué de sa dépense. Monsieur, vous aviez une, une question Oui, je voulais, Jean Wills, Alma Paris. Je voulais revenir sur les conseils de la vie sociale. Vous avez, par le, le décret récent, modifié sa composition, son organisation et son rôle. Et vous y avez introduit des bénévoles, malheureusement, avec la restriction s'ils interviennent dans l'établissement.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 plus personne ne pourra évacuer un type euh, de maltraitance, ce que j'ai cru comprendre que vous évoquiez. Non, il nous faut arrêter, mais on peut quand même... Non, il, est, il y a le chef là-bas, il a dit c'est midi, il est midi 10. Euh, donc, euh, non, mais il y a un point presse, il y a des choses, mais les experts étant là, vous pouvez peut-être euh, poser quelques questions, mais on est obligé de clôturer cette session plénière, comme le programme le prévoyait. Merci à... À tous les orateurs, merci pour votre participation, merci pour votre intérêt.